Salut à tous, c'est Macradan. Ça fait quelques temps que j'ai été inactif sur YouTube, mais ça ne m'a pas empêché de faire quand même 2-3 choses de mon côté sur les différents jeux qui m'occupent, donc Minecraft entre autres. Aujourd'hui, je vous parlais d'un projet qui m'a demandé un petit peu de, de temps de réflexion. et Il s'agit en fait d'un système d'autocraft. Euh, comme vous savez, dans Minecraft, on peut automatiser un certain nombre de choses. Par contre, le fait de crafter... Des, des objets avec par exemple Crafting Table, ça on peut pas du tout l'automatiser et moi j'ai voulu profiter de la dernière snapshot donc là je suis en 19W12B pour proposer un système permettant de remédier à ça donc je vais tout de suite vous le présenter donc vous voyez que ici j'ai un coffre avec un stick qui a été renommé en Autocraft si je mets des objets dedans, ils se transforment. Donc il y a un petit temps de petit cooldown de, de 10 secondes sur les, sur, sur les coffres. Voilà, on voit que ça, le, ça, ça a crafté automatiquement. Donc le fait que ce soit un item renommé, on peut... Si on met un item non renommé, en fait, il ne va rien se passer. Donc on peut utiliser les coffres aussi de manière tout à fait classique. Un des avantages c'est qu'on peut aussi avoir des crafts un peu plus compliqués donc vous voyez qu'ici j'ai le craft d'une planche, planche tout à fait normale, et ici la bookshelf, donc si je mets une bûche, elle est tout de suite transformée. si j'en mets une autre elle n'est pas immédiatement, si je mets mes livres, vous allez voir que dès que cette bûche a été transformé également en planche. J'avais assez de planches pour fabriquer un bookshelf et donc il s'est fabriqué. Et il y a un cooldown qui est indépendant en fait pour chaque, euh, chaque objet. Ce qui veut dire que en plaçant des 4 côtés plus au dessus, on pourrait potentiellement avoir un coffre qui fait 5 opérations de craft à la suite. Donc pour créer un de ces crafts, c'est extrêmement simple. Donc on un coffre, ça marche Surtout les objets qui possèdent des euh, data values euh, de type item. Donc, si je vous montre bloc ici, donc là, items. Donc, c'est-à-dire que les coffres, euh, les hoppers, les dispensers, les droppers, euh, les barrels, tout ça, ça devrait marcher. Donc, ensuite, on place un item frame dessus. Et il faut ensuite posséder l'item. Donc c'est à dire que si c'est un item dont on n'a pas la recette, on ne peut pas le fabriquer. Donc là par exemple, une pioche en fer. Oups. Je vais ici et je la renomme en autocraft. Voilà. Je la place dans mon item frame. Et maintenant, si je fabrique un peu plus de sticks... je mets les sticks, je mets le fer et j'ai ma pioche qui apparaît donc ce, le système que j'ai conçu euh, il marche avec la totalité des crafts existants actuellement dans minecraft euh, je l'ai créé en fait en utilisant un, un, un générateur de code ce qui veut dire que si euh, la 1.14 sort et ajoute des nouveaux crafts je lance une, une, une ligne de commande me génère euh, tous les nouveaux crafts. Ça veut aussi dire que je peux ajouter euh, également le, euh, les crafts d'autres datapacks. Si j'installe un datapack qui ajoute par exemple le, le craft des selles ou le craft des, euh, des armures de chevaux qui ne sont pas de base dans le jeu, euh, j'ai qu'à lancer ma commande et ça va les ajouter. Donc euh, à l'heure actuelle le générateur il n'est pas tout à fait terminé, donc il ne va pas être distribué pour le moment, je le garde encore pour moi pour l'instant. Mais en tout cas donc voilà ça marche avec tout euh, si le coffre est plein ça va arrêter de crafter, ça va pas consommer les items supplémentaires donc le système est assez intelligent pour ne pas crafter si le craft pourrait être perdu donc je vais tout de suite vous montrer comment euh, procéder à l'installation donc il y aura un zip euh, qui sera dans la description qui sera hébergé sur planète minecraft Donc pour le placer, c'est tout simple. Vous faites euh, option ressources pack, open Resource pack folder, ce qui vous ouvre le, le dossier de votre instance de Minecraft. Vous revenez en arrière, vous avez ici vos différents, euh, différents dossiers. Vous en aurez peut-être plus selon comment vous avez organisé euh, vos dossiers. Moi, j'ai euh, pour chaque instance, chaque, chaque version du jeu, j'ai un dossier différent vous allez dans une sauvegarde, ici j'étais dans Autocraft et vous placez le zip que vous aurez trouvé à cet endroit là ensuite vous retournez en jeu vous faites slash reload ou alors si vous n'aviez si pas chargé la map vous pouvez vous déconnecter, reconnecter et c'est bon, c'est actif, rien de plus à faire notez que c'est aussi possible de le placer pour les pour les serveurs donc on peut maintenant placer des data packs à la racine des serveurs donc euh, ça pourrait être une option aussi euh, pour du multijoueur donc, je vais aussi vous montrer un petit peu de quelle manière j'ai créé tout ça donc si j'ouvre l'éditeur donc je vais vous montrer le, le craft euh, le craft des planches des bookshelves donc voilà le fichier donc ici, comment ça se passe Vous voyez que c'est assez, assez long et vous voyez surtout qu'il y a beaucoup de fonctions, il y a plusieurs fonctions par craft, il y a, chaque craft a une fonction et ensuite il y a des fonctions de préparation des données. Donc là, d'abord, j'ai pas mal de choses que je mets en place, donc euh, ici, c'est le et donc Et MCRAC, c'est pour Macradan Autocraft, c'est l'abréviation que j'ai utilisée. Vu que j'ai beaucoup de euh, beaucoup de scoreboard, j'ai utilisé l'abréviation Ici c'est input craft. Donc là j'indique que le premier craft je possède 0 pour l'instant, c'est une initialisation. Euh, J'en ai besoin de 6. Donc il s'agit des planches. Vu qu'on peut utiliser n'importe quel type de planche parmi les 6 existantes en jeu, j'ai à chaque, à chaque fois ici donc, euh, T1 pour le type 1, T2 pour le type 2, T3 type 3, etc. A chaque fois j'initialise la valeur de base et une valeur avec un underscore D. Donc je vais vous montrer après à quoi ça sert. Donc là c'est pour les planches, les livres, il n'y a qu'un seul livre, pas... c'est pas un tag, donc a besoin de trois livres, j'initialise juste celui-là, et ensuite là pour indiquer si ça a été donné, si ça a été, si c'est ok. Donc si on peut continuer dans l'étape le... de craft. Donc, ensuite. Ici, je vais compter le nombre de planches qu'il y a dans le coffre. Si je vous montre la fonction. alors l'heure actuelle, on est obligé de spécifier le slot, ce qui est un peu problématique. Donc, j'ai mes valeurs ici. Le total courant et le total total. <rire> Donc, je vérifie sur le s slot 0, si il y a l'objet plan euh, planche en, euh, en chaîne. Si c'est le cas, je retourne la valeur du, euh, du nombre que je stocke dans ce scoreboard j'additionne ce scoreboard au total et je fais ça pour les 26 slots d'un coffre donc ça marche pour un coffre simple, un coffre double et en plus de slots je ne l'ai pas paramétré mais je pourrais très bien l'ajouter donc une fois que j'ai récupéré ce total je le stocke dans la valeur T1 je, je l'ajoute également à cette valeur qui indique le nombre le nombre de total pour l'input craft 1, donc euh, n'importe quelle planche. Donc là, ça permet de compter le nombre de planches de tout type que j'ai. Donc après, je passe aux spruce, birch, jungle, acacia, dark oak Ensuite, je compte les livres. Cette fois, je le place dans le tag... Euh, enfin, dans le l'input craft 2. Ici, je vérifie. Donc est-ce que j'ai assez de l'input craft 1 Si c'est le cas, je mets OK. Enfin, j'additionne 1 à OK. Si j'ai assez de livres, j'additionne 1 à OK. Ici, je vérifie si OK est égal à 2, c'est-à-dire que tout est bon. Je peux faire la préparation. Donc ici, préparation. Euh, je vais préparer pour l'input craft 1 qui a 6 variantes. Et donc, en fait, c'est juste... Euh, parce que le calcul après est un peu plus compliqué. C'est juste, en fait, pour avoir la peu importe que je sois sur le craft, enfin, l'input craft 1, l'input craft 2, 3 ou 4, ce sera les mêmes calculs dans la partie calculate. Donc c'est juste une sorte de liaison. C'est que je dis que tag T1 va sur un tag T1 générique, etc. C'est que j'initialise aussi les valeurs D que vous allez tout de suite voir. Une fois que c'est fait, je fais mon calculate 6, donc 6 parce qu'il y a 6 variantes. Donc, c'est là qu'il y, y a pas mal de logique qui se fait. Donc, si j'ai au moins un objet du type 1... Donc, déjà, je mets D à 1. Le D, c'est pour Dirty. C'est pour dire que je vais toucher à cet objet dans le coffre. Ensuite, je fais une opération. Donc, je soustrais à la, au nombre d'objets de type 1. Donc là, les oak planks, le nombre ici. Si ce nombre passe en négatif, ce qui peut arriver, si j'avais besoin par exemple, de, si mon n valait 3 ou 6 par exemple, 6, et que j'ai que 3 au planque, je vais passer à moins 3. Donc si c'est en négatif, je fais ici un petit calcul en fait pour modifier le nombre de, de planches qui me manquent. Qui me manquent. Donc si j'en avais que 3 en stock, c'est-à-dire que le craft il en, il en manque encore 3. Et j'indique qu'il n'y aura plus que 0 de celui-là. Si euh, c'était en positif, euh, je dis que vu que j'avais suffisamment d'objets, mon n passe à 0 aussi. Donc avec une constante euh, qui vient de normalement de mon MCR bootstrap bootstrap mais que j'ai extrait ici. Ensuite je passe au deuxième euh, deuxième objet, enfin deuxième type, troisième type, quatrième, cinquième, sixième. Une fois que c'est fait. J'ai ma fonction return. Donc c'est l'inverse de la prepare. C'est-à-dire que là, je, je réattribue les bonnes valeurs. Après, je fais la même chose pour euh, les livres. Donc là, c'est beaucoup plus simple. C'est l'objet 2 sur le tag 1. Il n'y a qu'un qu qu seul type, ça, ça va très vite. Une fois que c'est fait donc c'est toujours toujours OK et donc là j'ai mes calculs qui sont prêts je vais essayer de donner, de placer un bookshelf dans le coffre donc bookshelf pour l'objet, 1 pour le nombre parce qu'un craft pourrait donner plus d'objets avec la fonction loot, donc ça correspond à une loot table et je stocke le résultat de cette, cette insertion dans mon score mcrac gave qui indique si ça réussit tout simplement parce que si ça n'a pas réussi donc si le coffre est plein euh, j'ai pas envie d'enlever de, les objets donc ma loot, ta loot table c'est tout, tout basique l'objet bookshelf la quantité 1 donc si j'ai réussi à faire mon opération je vais pouvoir soustraire pour chaque type le nombre, donc ce nombre qui contient maintenant le nombre qui reste d'objets. Donc si j'avais 64 60 ouais, 56 planches par exemple euh, ça passe à 50. Et donc j'utilise la commande store store result block. Donc j'enregistre je, le résultat de cette commande dans ce bloc pour ce ce nbt euh, ici, donc le, le nombre. Et si je le passe à 0, euh, Minecraft va automatiquement supprimer euh, l'objet du coffre. Et pour terminer, si tout s'est bien passé, je, mets, je fais un petit bruit, comme ça on sait qu'il qu y a eu une opération, et je mets un cooldown à 200. Donc 200 ça fait 10 secondes. Donc Je vais aussi vite vous montrer donc ma fonction d'init, là c'est tous mes scoreboards. Donc vous voyez qu'il y en a pas mal. Et à noter que ma fonction, en fait, ça crée que ce qui était nécessaire. Donc euh, voilà, par exemple, on va pour les types. J'ai t1, après j'ai t10, t11. C'est-à-dire qu'il y a des objets qui ont 11 variantes possibles. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il n'y pas... en a pas dit 17 variantes possibles. Donc j'en avais pas besoin donc euh, voilà j'ai toutes mes valeurs avec ici ma constante dans mon tick qui est exécuté donc à chaque, à chaque tick du jeu euh, je vérifie déjà si j'ai un objet, un item frame qui contient un objet nommé autocraft si c'est le cas et que ce, cet item frame n'est ne, pas, pas dans la table scoreboard MCR AC cooldown donc là je dis que je fais une comparaison avec lui-même si, si c'est faux c'est que le score n'existe pas donc je le mets à 0 ici, s'il si y a un score de 0 j'appelle ma fonction launch et enfin ici je diminue pour euh, tous les euh, tous item frames peu importe euh, s'ils si ont un, un autocraft ou pas je diminue le cooldown de 1 et ma fonction launch qui est assez massive elle aussi pour chaque objet je détecte le type l'objet je lance la fonction qui correspond donc, si je descends j'ai mis une petite annotation pour mon bookshelf donc euh, qu'il y a un nom autocraft et tout ça ça a déjà été vérifié lors de la fonction avant je lance ma fonction bookshelf from planks et vous voyez qu'il y a des fonctions qui ont des noms un peu plus longs que, que d'autres de nouveau tout a été généré de manière automatique Je vais aussi vous montrer tout ça, j'ai pas tapé à la main bien sûr. Comme je vous ai dit avant j'ai un petit générateur, générateur qui est ici. C'est que vraiment en fait je génère tout, toutes mes toutes mes différentes fonctions avec les noms et toutes les données viennent de ce minecraft.json qui contient toutes les recettes et tous les tags compris les tags personnalisés euh, que j'ai créés pour me faciliter la vie. Pour... Bon, voilà, c'est du... de la technique. Et j'ai mon euh, fichier datapacks.js, lui qui sert à extraire les données, que ce soit de Minecraft ou d'un datapack. Mais celui-là, il n'est pas encore, pas encore tout à fait terminé. Donc voilà, j'espère que en tout cas, cette, cette vidéo vous aura plu, que, que ce datapack vous intéresse, que vous allez l'essayer. Donc euh, il y aura peut-être encore des bugs, il pourra euh, éventuellement être corrigés. Dans tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, à me mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, ou me suivre sur Twitter ou sur Facebook, il y a tous les liens qui sont dans la description de la vidéo. Et moi j'espère vous retrouver très prochainement pour euh, une nouvelle vidéo sur Minecraft ou sur un autre jeu. Et je vous dis à la prochaine, bye bye